Hey, montre le son, s'il te plaît, c'est bon, c'est ma musique! Montre le son! Montre le son! Oh, pas de problème! Hey, tu me passerais-tu les poids? Oh, bien sûr! Ouais. Euh... C'est parce que... Je, je voulais les poids voilà. qui sont là, là. Comment nettoyer la, la rame? Comment graver un CD? Allo c'est moi Bonjour, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez hein? pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner et tout Mais surtout ce que je veux savoir, c'est si vous aimez ce style de vidéo là euh, Les vidéos euh, genre un peu humoristiques et un petit peu con Ou con, ça n'a pas d'importance jamais... Mais c'est ça je laisse savoir ça, euh, si vous aimez mieux un style de vidéo de même, que, que je fais complètement le con, des vidéos euh, plus sport, parce que là, je, après, euh, si euh, j'ai encore le temps, je vais, faire une, je vais monter ma vidéo soccer. Hein, euh, C'est ça. Euh, la vidéo soccer, sera plus du sport. Vous pourrez me dire. Puis surtout, dites-moi le soit par email, je vais mettre mon email euh, dans le description non pas mon email non parce qu'il y, y a trop euh, mais au pouvez envoyez-moi un message privé euh, mon compte il est tout le temps là c'est euh, le facebook c'est www.facebook.com par oblique dans le skidress, comme il est marqué sur ma chaîne c'est ça euh, c'est au simple et après tu fais message tu m'envoies un message tu peux même t'abonner sur ma page facebook peu importe ça n'a pas d'importance euh, je suis moins sur Twitter, fait que c'est mieux de me contacter sur euh, Facebook. C'est que c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à faire euh, C'est ça. Euh, fait que moi je vous dis euh, à une prochaine fois, hein, sur la chaîne de Daikure. C'est ça. Ciao.